Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour tester un mauvais jeu. Pour cet épisode, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale, jeu avec des dinosaures. Et alors, comment dire ça sans m'attirer la foudre de tous les dinomaniacs Les dinosaures, j'en ai très clairement rien à battre. Ouais, ça me paraît bien dit comme ça. Du coup, pour cette vidéo, je vais être accompagné d'un spécialiste de la préhistoire. Jura, dis bonjour au monsieur. On m'a forcé à faire ça. Bros. Hunt est un jeu développé par Racing Bros. disponible depuis 2015 sur Steam. Euh, Cédric, pourrais-tu nous parler de ton expérience de jeu avec ce titre Euh, ouais, je l'ai peut-être un peu trop fait jouer. Je préfère prévenir tout de suite. Cette vidéo, ça va être une distribution de haine gratuite. Résumé, le souci principal de ce jeu, c'est que... Qu'est-ce que c'est que quoi Comment tu peux faire un truc aussi mauvais sans le faire exprès Mais bordel, normalement dans un jeu, il y a toujours un truc bon qui vient rattraper les quelques fails. Mais là... Tout est nul Les graphismes sont dégueulasses, les modèles des dinosaures sont dégueulasses, le gameplay est inintéressant. Ouais, en gros, tu enchaînes des zones dans lesquelles tu dois tuer un quota de dinosaures. dinosaures qui explosent dans une giclée de sang absurde quand tu les tues. Et bien évidemment, comme on peut s'en douter, l'ambiance sonore ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que c'est que ça Ensuite, il y a la liste des j'ai pas compris A savoir, pourquoi vous avez mis un lapin C'est parce que c'est mignon Pourquoi est-ce que je cours plus rapidement que Bambi au galop Ce truc intuable qui me bolosse en deux coups Va exactement à la même allure que moi Quand je dépense ma stamina pour courir Ce qui sous-entend qu'à un moment, j'ai plus de stamina pour courir Donc il me rattrape Et je rappelle qu'il me tue en deux coups Pourquoi il y a des DLC et un pack à 20€ Ah oui, et j'allais oublier On a même le droit à une petite histoire pour ce jeu 45 minutes, we were off Just like the general said one small speedboat to get us where we Because get... Après, en soi, les développeurs ont l'air de rire de leurs fail. Il suffit de regarder l'intitulé des 1024 succès. On débloque sans réaliser d'actions particulière Ça ressemble plus à un journal intime où les développeurs nous font part avec humour de leur démotivation qu'à un système de récompense du joueur. Bon, du coup, on va pas s'éterniser et on va partir sur un autre jeu des mêmes devs. Pour se faire une idée générale sur la qualité de leurs travaux. Déjà Bah ouais, déjà, on va pas s'éterniser, parce qu'il y a rien à dire sur le néant. Dinosaur Forest est un FPS disponible depuis 2017 pour 2€. Jura, avant que je m'y mette, un petit avis. Alors oui, si tu veux mon avis, hein, quand je vois les dizaines et les dizaines d'années d'études et de recherches dans la paléontologie pour qu'on arrête de croire que les dinosaures sont juste des monstres débiles à soif de sang, et que je vois qu'ils ont fait des trucs dégueux qui te font juste tête baissée dessus, en plus avec la démarche d'un mec qui aura une échasse dans le cul... Oh, mais non Pas les échasses euh, Ouais, mais là, il n'y a aucun rapport avec l'acide des oxyribonucléiques sans parler du fait que les modèles sont complètement dégueulasses c'est impossible de reconnaître la moindre bestiole et quand il y arrive elle est trop grande, elle est trop petite ou elle fait des cris de vache normande vrai, je sais pas si c'est très légitime de chercher du réalisme dans un jeu vidéo. Et du coup c'est quand même de la merde. Ouais c'est bien de la merde. Ah bah, c'est parfait. En soi les problèmes sont les mêmes que dans Dinosaur 1. C'est pas beau c'est chiant et niveau gameplay y a aucun intérêt. Après sans être de mauvaise foi ce jeu est quand même d'une bien meilleure qualité que Dinosaur 1 même si ça reste de la merde Au final ils n'ont pas baissé les bras et ils se sont même améliorés et les gens qui essaient de créer je trouve ça quand même bien peut-être qu'en 2030 ils sortiront un jeu potable euh, pourquoi 2030 bah, il va quand même leur falloir une bonne marge de manœuvre. en conclusion ces deux trucs montent m'ont poussé la rétine et ne m'ont clairement pas aidé à plus apprécier les dinosaures par contre si toi tu kiffes tout ce qui a un rapport avec les dinosaures t'invite à faire un tour sur la chaîne de cédric un putain de dinomaniaque oh non pas les échasses en plus la qualité de ses vidéos m'a même poussé à m'intéresser à sa passion et hésite pas à spammer l'espace commentaire de sa dernière vidéo en écrivant bite en attendant moi, moi, je te laisse. Mais surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents. Et hop, je refais une troisième fois parce que j'avais oublié d'enregistrer. On écoute là. Putain.